Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui, petite vidéo très simple avec une question tout à fait anodine Comment est-ce que tu fais pour préparer une recette de cuisine Est-ce que tu lis la recette Est-ce que tu te démerdes sans recette Est-ce que tu regardes plusieurs recettes En fait c'est là que j'ai découvert, euh, pas, il n'y a pas longtemps, que c'est une petite question anodine mais qui est très très révélatrice sur nos fonctionnements à tous Je te propose euh, de faire un cake à la banane Comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu t'y prends allez tu fais pause et tu réfléchis c'est bon tu sais comment tu fais alors euh, j'ai remarqué que moi quand je faire une recette de cake à la banane ben je vais regarder plusieurs recettes je compare je croise les sources je vais analyser les choses et à partir de ça je me fais ma propre recette avec mes ingrédients que j'ai je suis content je trouve que ça marche bien et peut-être que je fais un essai et euh, Enfin voilà, je le fais une fois, et puis si, je, si elle marche bien, euh, j'en fais euh, une bonne mise en forme. Et puis par exemple, ben, ma recette de à la banane, elle est sur mon site de cuisine amusante, yopyop.ch. Donc voilà, ça c'est ma, ma manière de faire, et, mais en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres manières. Alors dans une petite discussion anodine l'autre jour, on a remarqué qu'il y a des gens qui eux aiment bien regarder une recette sur leur site favori, qui est le site d'autorité pour eux. Et après, il regarde les notes. Celle qui a le plus de notes, forcément, c'est la meilleure. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un fonctionnement par autorité. Euh, je vais regarder des gens en qui j'ai confiance. Et puis, il euh, y a une autre personne qui disait "Oh alors moi, je j'aime pas trop les, les, les recettes. Enfin, moi, je, je me lance, puis j'y vais direct, et puis euh, ben, voilà. Après, ça foire, et puis, ben, j'ai arrêté de faire la cuisine." <rire> Ok, bon, ben voilà, c'est plus avoir confiance en soi et tout. C'est un peu dommage, ça marche plus, plus avoir confiance en rien. Bon, un enfin, collègue disait, euh, moi mon fils, alors lui, euh, c'est un rebelle. Chaque fois que je prends une recette, il m'engueule. Il me dit, mais arrête de prendre une recette, euh, il faut que tu essaies toi-même, tu pas besoin de recette, tu te démerdes, tu regardes comment ça marche, tu as les ingrédients, de toute façon c'est toujours pareil, et puis voilà, de toute façon ça marche. Alors là, on a vraiment le rebelle contre le système et c'est tout à fait une représentation de son fils effectivement il est tout à fait comme ça donc le reflet dans sa recette de cuisine c'est exactement ça c'est vraiment se dire bon ben on peut tout faire soi même et puis à un moment donné ils ont tous tort. il faut vraiment se démerder soi même et puis y aller à fond et aucune confiance en rien donc je trouve que c'est très, très révélateur en qui ou en quoi tu places ton autorité et comment tu peux avoir confiance C'est vraiment des questions fondamentales et avec tous les sujets des fake news et ce genre de choses, on est en plein là-dedans. Comment est-ce que tu te nourris d'informations Est-ce que tu as des médias enquels tu fais confiance aveuglément Est-ce qu'à chaque fois tu croises les sources comme moi Est-ce que tu vas essayer de refaire par toi-même, d'apprendre Est-ce que tu es ta propre source de vérité ou est-ce que finalement tu te dis euh, c'est trop compliqué j'abandonne je suis plus les médias je regarde plus rien je veux plus rien bonne question hein bon bah alors comment tu fais bah mets-moi un petit commentaire comme ça euh, on pourra partager là-dessous et puis si tu veux faire un cake à la banane et eh ben moi j'ai Mars7 yopyop.ch allez à plus bon appétit